Salut, c'est Maillard. Comme vous le savez, sur la chaîne, on propose des tutos labos, c'est-à-dire des combinaisons de compétences qui alimentent un style de jeu. Et comme Dead by Daylight propose de nouveaux personnages assez régulièrement, eh bien c'est infini, la réflexion est d'autant plus amusante qu'elle invite à des styles de jeu très variés. Nous avons proposé par exemple récemment une combinaison de perks qui est basée sur la détection des auras des survivants. Nous avons trois compétences de base, dont une basée sur... Euh, les compétences d'Albert Wesker, donc qui est issu de Resident Evil. Nous avons une compétence qui est poursuivant Meurtrier, qui est basée sur le personnage Nemesis. Et nous avons Crochet Flagellateur rage qui est une compétence basée sur l'Honorio de la licence donc de Sadako. Et la quatrième perque, je l'ai remplacé, je l'ai remplacé parce que c'est intéressant, à travers ces tutos de labo, d'envisager des variables selon votre propre style de jeu. Et j'ai imaginé donc le sort mangeur d'espoir et pour rappel, donc un sort pour un tueur repose sur un totem enflammé, c'est-à-dire qui repose sur un totem qui devient ensorcelé et qui peut être détruit par les survivants. Mangeur d'espoir est un sortilège qui vous rend de plus en plus puissant au fur et à mesure que les survivants décrochent les leurs au cours de la partie. Auquel cas il faut surveiller ce totem et les survivants ont soit la chance d'avoir la RNG de leur côté, soit contre eux. Je vous laisse deviner la suite de l'histoire. Il okay, y en a deux qui sont là. Deux qui sont là. Deux qui sont là. Ils discutent, hein Ben, continue, du coup. Des chances à ce qu'ils pourrissent mon groove en plus. D'autre côté, vu qu'il y a un moteur à côté. S'il fait ça, je serais dégoûté. S'il va là-bas, faut faire le thème. Oh, ok, est-ce qu'il y a quelqu'un là On va loin, est loin, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop là. On pose ici. On va vraiment tenter de. Mec Bah ouais. T'as saboté mon piège. Du coup. Oh Mais dis donc C'est quoi ce... J'ai rien posé moi Mais... <rire> ok <rire> Quelqu'un va l'aider ou pas Ok Ça, ok. Bon, lui, allez, parfait. Ça là, je vais jouer en face ce qu'il va le relever. Non, il va soigner. Ok, oh c'est bon. Ça, je crois que j'ai entendu. J'ai bien un. Hein. J'ai plus trop. Oh, le bon emplacement, là. Ok. Bon, il se soigne. Ok, ok. La RNG, elle est hyper intéressante pour moi. Je sais pas où elle est, hein. En espérant qu'ils vont la, le décrocher. Comme ça, je saurais où elle est. Elle est là-bas. Et lui, je sais, il est là grâce à la perque de détection. Je sais exactement. Et lui, il va se prendre le piège peut-être à gauche. T'as quoi, là T'as quoi, as quoi Oh, la l'horreur Donc, je sais qu'elle est là grâce au crochet flagellateur. C'est ouf, ça. C'est officiel. Elle, je sais qu'elle est hein. là. Grâce, justement, à l'autre perque. De détection. Ouais, mais ça marche pas, là. Ah, bien joué Ok, on va prendre ça. Votre état relevé. Bien joué, bien joué. Ok, on a quand même deux... Hey, qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais qu Ok, très bien. Je vais pouvoir... Complètement, complètement... Oh, J'ai pu essayer de savoir... Où sont les gens Je vais être totalement miné là-bas. On va sauter à droite. Mais non <rire> je, je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. C'est bon, ils sont tous à découvert maintenant. Ils ont tous le statut à découvert. Ils savent pas où est le totem. Si ce soit, Ce qui est le cas là. Ok. Ça va J'ai l'impression que tu es en pleine forme. Ça veut dire quoi Ça veut dire où ou ça veut dire non Oh c'est horrible, elle est... Au... est... Ouais. Reste là C'est vous ça Je sais que tu montes. C'est horrible, c'est horrible. Il y, a, il, y a, il y a toutes les pires situations là qui, qui opèrent. Il y a absolument toutes les pires situations. Je sais que lui il est là, il se cache derrière le mur. Donc... Euh... Oh, bien joué, bien joué, bien joué. Va faire tomber la palette. Non Ok. Oh, la violence je vais pouvoir mourir juste après ah c'est le pire il y a les, le pire combo là on a le combo de détection du euh, de c'est horrible j'en reviens pas j'en reviens moi même pas j'en reviens moi même pas du tout c'est euh... là ils vont chercher peut-être là-bas Non, non, on va le laisser libérer. Voilà. La situation est. La libération est un crochet fégé à terre, je sais que les deux sont là. Et que le troisième, il est. Ok. C'est horrible. La situation est absolument horrible. C'est bien, c'est bien. face parce que je ne veux pas je ne veux absolument pas que quoi mais ok <rire> qu'est-ce que je vous dis je suis bougebé par, par ce qui se passe là vas-y fais ma la palette je suis bougebé par ce qui se passe Ok. Je sais pas où est l'autre. Ah, il y a quelqu'un qui est passé par là. Qui a été relevé. Ah, C'est joué à... Un poids là. Hein. Ok. On va voir où est l'autre. Qui a été caché, là. Qui est peut-être reparti, hein. C'est ça. Hein. Ouais. Les pièges seront ouverts. J'ai Rancœur qui est niveau 5, donc je peux tous les mourir. Je peux les bloquer juste là. Et là, il y a ceci. Et l'autre va essayer de l'aider. Donc, on va essayer de faire un petit avertissement. Voilà. Petit avertissement. Le premier qui voit comme avertissement le mollet saura que c'est mortel c'est comme un autre là ah. exactement tant que le totem est éclairé ça veut dire que non ok Voilà Cette situation, elle est horrible. Cette situation, franchement, c'est la pire situation qu'elle pourra avoir. Vous voulez voir une autre pire situation? Ou pas voilà, <rire> voilà notre pire situation. Quelqu'un a vu l'oreille ou pas hein Est-ce que quelqu'un a vu l'oreille Quelqu'un... Euh, quelqu quelqu'un a vu l'oreille Je la cherche, ici. Pas trop euh, où elle est encore. Ah, mais l'autre aussi, il est tombé ah, manche, ah, mais moi, si on me dit rien, moi, aussi euh... Sans déconner, on me dit rien. Euh... Bon, je vais les chercher. Reste sur mon épaule. Reste sur mon épaule Je cherche ton camarade okay. bon. Je cherche ton camarade. S'il te plaît. Le combo est absolument et délicieusement dégueulasse. De l'autre côté, hein, mais... Ah on ouais, dans est le, dans, dans le pire qu'on aurait pu avoir ici sur, euh, sur le combo de détection. C'est vraiment le... le... C'est... Euh... Ah, pas les yeux ah, je l'ai fait au nez, quoi. Ah, ok. Eh bien, écoute... Euh Très bien. Il y avait tout, tout qui a joué contre eux. Euh, la situation était absolument, absolument, absolument horrible.